Monsieur le Président, chers collègues, vous nous présentez deux rapports qui sont deux occasions de réaffirmer notre attachement à nos traditions, à notre savoir-faire local et régional et promouvoir les talents présents sur notre territoire. L'appel à projets visite d'entreprise permettra ainsi de faire connaître les produits d'une entreprise entre en, en, encore en activité, ce qui est préférable à la promotion d'un savoir-faire ou d'un produit qui aurait malheureusement disparu, comme cela est trop souvent le cas dans nos anciennes régions industrielles, victimes d'une mondialisation débridée. Il est insupportable d'être le témoin impuissant de la transformation en musée de certaines entreprises pourtant reconnues pour leur art. De la même manière, l'appel à projets événementiels touristiques pour les fêtes de fin d'année permettra, nous l'espérons, de mettre avant en avant nos traditions culturelles qui font de cette période un moment de partage et de communion. Là aussi, il s'agira de contrer les effets néfastes du in china qui tend à noyer l'authentique et traditionnel dans un océan de production banale sans saveur qui ne nous représente pas. À l'heure où les marchés de Noël et autres manifestations sont de plus en plus étouffés par des, pro des, des produits de de consommation qui n'ont rien à voir avec les fêtes de fin d'année de Noël. Cela nous paraît comme étant une bouffée d'oxygène pour nos territoires si riches en tradition. Je vous remercie. Merci, madame.